Pour publier un Data Paper, il faut avant tout choisir sa revue. Vous pouvez choisir des revues dédiées à ce type d'article, les Data Journals, ou bien des revues classiques qui en publient aussi. Vérifiez bien cependant qu'elle effectue le Peer Review du Data Paper. Trouvez ensuite l'entrepôt où déposer vos données, en sachant que l'éditeur peut déjà vous en recommander un. Déposez-les, et si l'entrepôt ne s'en charge pas automatiquement, attribuez-leur un identifiant pérenne du type DOI. Rédigez ensuite votre article et la cover letter associée. Pour l'article, suivez les instructions aux auteurs, les modèles mis à disposition ou appuyez-vous sur des articles déjà publiés. Certaines revues disposent aussi d'outils de rédaction en ligne ou demandent de soumettre le data paper depuis des plateformes externes. N'oubliez pas de lier votre article à l'entrepôt en insérant le DOI du jeu de données. Le comité de lecture aura en effet besoin d'accéder à vos données pour pouvoir évaluer votre data paper. Vous pouvez maintenant soumettre votre article. Le jury va l'évaluer selon différents critères, comme l'importance et l'originalité des données, ou encore leur accessibilité. S'il n'y a pas de correction à apporter, le Data Paper est validé, et il ne reste plus qu'à lui attribuer un identifiant à son tour. Il devient alors citable, et un lien réciproque avec les données déposées dans l'entrepôt peut s'établir. Notez enfin que si vos données sont directement intégrées dans le data paper, les étapes liées à l'entrepôt deviennent facultatives.